Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien, je me sens bien là dans mon nouveau bureau, dans mon nouveau setup. Je suis plutôt contente, mais c'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un appareil un petit peu particulier. J'ai pas encore présenté ce type d'appareil-là. C'est un appareil Bridge. Je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. Mais d'abord, petite présentation. Donc, j'ai eu à prêter de Lumix Belgium le FZ1000 Mark II, donc de chez Lumix. Et donc, c'est un appareil Bridge. Qu'est-ce que c'est un Bridge Eh bien, c'est un appareil photo, ici dans ce cas-ci hybride, donc qui peut filmer et qui a même de très bonnes capacités pour filmer, mais dont les objectifs ne sont pas interchangeables. En fait, il y a un objectif. Et c'est un boîtier, donc on ne peut pas euh, l'agencer un petit peu, en tout cas au niveau des objectifs. Ne vous inquiétez pas, l'objectif ici présent est quand même plutôt pas mauvais. Et c'est même plutôt un objectif qui va euh, avoir une plage focale euh, assez grande et donc qui va englober plusieurs euh, objectifs qu'on pourrait avoir ben, dans notre parc objectif si on avait un appareil interchangeable. Donc ici, euh, l'aspect intéressant du bridge, c'est que on a tout dans notre main, tout est là. On ne doit pas s'amuser ou s'ennuyer, ça dépend pour qui, <rire> à changer les objectifs. On est directement avec toute la plage focale que l'on dispose dans le boîtier. Et donc, ça peut être très intéressant, mais surtout très pratique. Alors, au niveau des spécificités, je vais aller assez rapidement parce que voilà je vais vous laisser un lien ici en description qui vous donne vraiment tous les détails donc je vais plutôt après vous parler moi de mon ressenti et de ce que j'apprécie avec ce bridge donc le capteur photo est de 20,1 millions de pixels donc il fait des photos plutôt sympas vraiment euh, je fait quelques chouettes photos je vous les montre qui défilent à l'instant euh... Il filme en 4K à 100 Mbps, euh, dommage c'est pas du 10 bits, c'est du 8 bits. donc au niveau des, des couleurs ben, on aura moins la possibilité de les retravailler en post-production. On a aussi 60 images par seconde en Full HD donc ça c'est chouette, on peut faire du slow motion gentiment. Et alors il a plein de fonctionnalités classiques chez Lumix qu'on retrouve ben, dans beaucoup de leurs boîtiers et euh, surtout dans les récents donc on a le focus picking, on a euh, le post focus donc qui permet de faire une photo et de faire la mise au point par après on a la rafale en 4K on a euh, un intervalomètre ça c'est important pour euh, faire des time lapse on a un retardateur enfin voilà il y a vraiment euh, pas mal de choses il y a des filtres il y a euh, différents profils donc voilà c'est plutôt assez classique chez Lumix donc euh, intéressant aussi, c'est l'écran qui est tactile et rotatif, donc ça c'est toujours précieux quand on veut vlogger et d'ailleurs vous allez voir plus tard pourquoi c'est super intéressant. Les formats d'image vidéo qu'on retrouve dans le FZ1002 sont des formats de qualité et qui donne des vidéos assez qualitatives. Mais c'est surtout que ce sont des fichiers qui sont facilement traitables en post-production. Donc moi, j'ai un assez bon ordinateur et je peux mettre la prévisualisation au maximum et je n'ai aucun souci pour faire mes montages Donc, même avec un ordinateur un peu moins puissant, eh bien, vous pourrez facilement faire du montage sur vos vidéos. Vraiment, ce qui est le plus important hein, et c'est ce que vous vous posez certainement, c'est le zoom en question donc on est sur un 25 mm 400 mm donc c'est énorme ça fait un zoom de dingue et en plus euh, au delà des 400 mm on peut encore aller plus loin avec un zoom numérique mais par contre là comme vous voyez ici on perd en qualité ben, bien entendu les zooms numériques c'est voilà c'est le même zoom que vous pouvez faire en post-production sur votre ordinateur donc, Forcément, on perd en, en qualité d'image. Maintenant, si vous êtes déjà en 4K, ben, ça se verra déjà un peu moins que si vous êtes en Full HD. Donc, euh, le zoom est plutôt impressionnant. Vraiment, euh, vous voyez là sur les photos, c'est dingue. Euh, c'est vraiment très chouette. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, pour zoomer, vous avez plusieurs possibilités. Donc, voilà, vous, vous zoomez euh, avec la bague ici. Attention que c'est un zoom, c'est un zoom électronique donc euh, ici quand je tourne finalement c'est un mécanisme électronique qui fait tourner l'objectif. Donc soit vous le faites comme ça ou soit ici euh, au niveau du, du bouton euh, de déclenchement eh bien on a une petite euh, molette qui permet d'actionner le zoom et donc voilà ça vous permet d'essayer d'avoir quelque chose de peut-être très fluide avec une vitesse assez constante, et ça tombe sous le doigt, c'est juste là. Donc ça, ça c'est vraiment super pratique, je n'avais jamais testé un appareil qui avait cette fonctionnalité-là, si ce n'est des vieux compacts à l'époque, mais bon ça c'était il y a longtemps, donc je ne m'en souviens plus vraiment. Mais là donc, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir zoomer de manière euh, très facile, et puis très fluide, il faut quand même un, peu, un, un petit moment avant de, de s'habituer euh, au système pour avoir justement un espèce de zoom très lent, très fluide ou euh, en tout cas qui garde la même vitesse de zoom. Donc pour moi, ce bridge ici, c'est un bridge hyper intéressant pour faire du vlog. Pourquoi pour faire du vlog Parce que je trouve justement ce, ce fait que tout soit en un hyper facile. On ne doit pas s'amuser à changer un objectif. Parce que voilà, on est en train de discuter, on est en train de se filmer. Euh, on discute et puis là, on voit quelque chose au loin qui se passe qui est vraiment intéressant. Hop, on veut filmer euh, en temps normal avec un autre appareil. Moi, je dois changer d'objectif. Ah, je vais mettre mon zoom parce que voilà. Ici, c'est pratique parce que on peut directement ben, voilà, zoomer. C'est hyper facile. On ne doit pas changer d'objectif. Tout, tout est sous la main. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il a une super bonne stabilisation, c'est la stabilisation 5 axes et franchement, elle fait le travail. Je ne sais pas si le fait que ben l'objectif voilà, ici euh, ne sera pas changeable, ça change quelque chose euh, à la performance de la stabilisation. Aucune idée, mais en tout cas, je trouve que qu'il est très bien stabilisé, donc ça, c'est très important quand on fait du vlog. Et donc pourquoi du vlog aussi, ben parce qu'on a quelque chose de grand angle. Après à bout de bras c'est vrai que ça fait un peu, euh, c'est peut-être un peu trop juste. On aurait voulu un, un, peut-être un plus grand angle. Mais maintenant euh, si vous le mettez euh, avec un Gorillapod, et eh bien là généralement quand on fait du vlog, on a, enfin, souvent les youtubeurs ont un Gorillapod pour mettre au bout de leur caméra et euh, ben voilà faire le vlog comme ça donc avec un, un Gorillapod pour vlogger ce sera parfait vous serez la bonne distance et puis après vous avez les 400 mm pour faire ce que vous voulez avec et donc moi j'ai justement réalisé deux vlogs avec ce bridge là donc un vlog sur euh, ben, le, mon nouveau drone enfin, c'est pas vraiment le mien mais on va dire que si je laisse la vidéo en description et euh, une deuxième vidéo où je vous parle de comment choisir un ordinateur. Et là, je fais une petite introduction juste avec le Bridge FZ1002 pour euh, vous montrer un petit peu ce dont il est capable en vidéo. Et donc, je me suis amusée à faire cette introduction un peu vlog. Donc, euh, allez-y. Je vous mets le lien ici. Et bien entendu, il est intéressant pour le vlog aussi parce qu'il y a une prise micro. Bah oui, ça, c'est un petit peu... Euh obligatoire pour, euh, pour faire du vlog, hein. vous avez besoin d'un micro pour avoir une bonne qualité de son. C'est même plus important que la vidéo en elle-même, la qualité de la vidéo. Donc ici, un port micro hyper intéressant. Alors maintenant, il y a un point négatif à ce bridge, c'est que je trouve que le zoom fait du bruit. Je sais pas si vous entendez, mais donc, il y a vraiment, euh, qu voilà, quand on zoom et qu'on dézoome, il y a vraiment un bruit alors maintenant, avec un micro canon qui va vers là, on l'entendra pas forcément. Mais pour moi, clairement, c'est dérangeant parce que euh, si je veux filmer pour du vlog, ça me dérange pas parce que voilà, ça s'entendra quasiment pas. Et puis voilà, on est dans de l'action, c'est voilà. Mais si je veux faire des, des images assez plus professionnelles avec euh, pour euh, un client ou autre, ça va me déranger le zoom, donc je vais pas l'utiliser puisque si on entend le bruit du zoom, ça va me déranger, vraiment. Sauf si, évidemment, ce sont des images qui ne requièrent pas l'utilisation du son. Si vous rajoutez une musique par-dessus, eh ben là, il n'y a plus de problème. Donc, voilà, c'est dérangeant, mais il faut le savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Laissez un petit pouce bleu si ça vous dit. Et puis, euh, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, souriez quand vous filmez